Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au scientifique chinois Zheng Eng. Zheng Eng est né en 78 à Nanyang, dans la région de Henan en Chine, et ses rôles au cours de sa vie furent multiples. C'était un astronome, un mathématicien, un inventeur, un géographe, un cartographe, un artiste, un poète et un homme d'état. Il vécut durant la dynastie des Han orientaux, qui régnait entre 25 et 220, et il fut éduqué dans la capitale de Luyang et de Shanghang. Par la suite, il devint astronome en chef et ensuite préposé au palais de la cour impériale. Ses positions intransigeantes quant à certains problèmes de calendrier et de date firent de Zeng une figure controversée par les historiens, ce qui l'empêcha de devenir l'historien officiel de la cour. Ses rivalités politiques avec les eunuques du palais, sous le règne de l'empereur Han furent à l'origine de sa décision de se retirer de la cour centrale pour servir comme un administrateur de Heijian dans la région de Hebei. Il retourna à Nanyang pour un court laps de temps avant d'être rappelé pour servir dans la capitale une fois de plus en 138. Il meurt un an plus tard en 139 mais intéressons-nous maintenant de façon plus précise à ses différentes inventions et à ses créations artistiques. Alors qu'il travaillait pour la cour centrale, Zeng Heng avait accès à un grand nombre d'œuvres qui se trouvaient dans les archives du pavillon oriental. Zeng lut beaucoup de travaux en histoire et annonça qu'il avait trouvé dix instances où les mémoires historiques par Sima Qian et le livre de Han par Bangu différaient d'autres textes anciens qui étaient également à sa disposition. Ses rhapsodies et ses autres travaux littéraires témoignent d'une connaissance profonde des textes classiques et de la philosophie chinoise. Zheng a également appliqué sa connaissance étendue en mathématiques, en mécanique et des engrenages dans plusieurs de ses inventions. Par exemple, pendant des siècles, les Chinois approximaient Pi par 3. Liu Xin fit la première tentative chinoise pour approximer Pi de façon plus précise et obtint 3,154. Mais il n'y a aucune trace détaillant la méthode qu'il utilisa pour obtenir ce nombre. Vers 130, Zheng Eng compara le cercle céleste au diamètre de la Terre, proportionnant le premier comme 736, et le second comme 232, donc calculant pi comme étant 3,172454. En astronomie, dans son œuvre appelée la constitution spirituelle de l'univers, Zeng théorisa que l'univers était comme un œuf, aussi rond qu'une balle d'arbalète, avec les étoiles placées sur la paroi et la Terre comme le jaune d'œuf. Cette théorie de l'univers est très similaire avec le modèle géocentrique grec. Bien que les anciens astronomes chinois compilèrent le premier catalogue stellaire chinois dès le 4 IVe siècle avant Zeng, il y ajouta à lui seul 2500 étoiles qu'il plaça dans la catégorie d'éclats brillants. Les Chinois estimaient à l'époque leur nombre à environ 14 000, et il reconnut 124 constellations. En comparaison, ce catalogue contenait bien plus d'étoiles que les 850 documentées par l'astronome grec Hipparque, et plus également que Ptolémée, qui en catalogua plus de 1000. Dans le domaine du calcul du temps, la clepsydre était un système de mesure du temps utilisé en Chine depuis la dynastie Shang. Les Han remarquèrent un problème quant à l'abaissement de la tête du réservoir, ce qui ralentissait le système et faussait la mesure du temps. Zheng Eng fut le premier à trouver une solution au problème. Il ajouta en effet un réservoir entre le premier réservoir et l'entrée. Nidam estime que les améliorations apportées par Zeng sont peut-être les ancêtres de tous les mécanismes d'horlogerie qui se trouvent dans les horloges mécaniques depuis le 8e siècle. Zheng Heng est également la première personne connue à avoir mis en action un moteur hydraulique en employant une roue à aube et une clepsydre, et ce pour faire tourner une sphère armillaire, c'est-à-dire un instrument astronomique représentant la sphère céleste. En Occident, l'astronome grec Eratosthène inventa la sphère armillaire en 255, mais la sphère chinoise était déjà totalement développée avant 52. La sphère elle-même était mise en rotation par une roue à eau, qui pour tourner était actionné par la pression constante de la tête d'eau dans le réservoir de l'horloge. Son armillère actionnée par l'eau influença la conception d'horloges hydrauliques chinoises postérieures et amena à la découverte du mécanisme d'échappement avant le 8e siècle. Enfin, depuis les temps les plus reculés, les Chinois s'inquiétaient de la force destructive des tremblements de terre. Les anciens Chinois n'avaient pas encore la connaissance du fait que les séismes étaient causés par le déplacement de plaques tectoniques dans la croûte terrestre. La dynastie Zhou les expliquer par des perturbations du ying et du yang cosmiques, associées au mécontentement du ciel en raison d'actes commis par la dynastie au pouvoir. Les grecs anciens avaient également des explications similaires à ce sujet. Anaxagore croyait qu'ils étaient causés par l'excès d'eau près de la surface de la croûte terrestre pénétrant dans les cavités de la Terre. Anaximère croyait qu'ils étaient le résultat de morceaux de terre massifs tombant dans d'immenses cavernes à cause de leur assèchement et Aristote croyait qu'ils étaient causés par un souffle, pneuma, lui-même causé par l'assèchement de la terre, par les rayons du soleil. En 132, Zheng Eng présenta à la cour des Han ce que beaucoup d'historiens considèrent comme sa plus grande invention, le premier sismoscope. Selon le livre des Han, son mécanisme consistait en une forme d'urne munie d'un balancier interne. Cette dernière était capable de détecter la direction d'un séisme à des centaines de kilomètres. Cette invention s'avéra cruciale pour le gouvernement des Han, qui put envoyer de l'aide et des vivres aux régions dévastées par ces catastrophes naturelles. Zeng reçut beaucoup d'honneurs posthumes pour son savoir et son génie, et est considéré comme un polymate par certains érudits. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de Zeng Heng. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.